Ok, 1, 2, 3 Coucou j'existe Demain t'auras la liste Exculpé fin, chômeur Panné de la dernière heure C'est sûr j'existe Fatigué mais pas triste Dans l'usine à déchets Jamais valorisé Et puis j'existe de l'échange et le disque de ton économie, changement d'autonomie, l'autonomie, ouais, nous sommes des milliers, nous sommes des millions on n'est pas du bétail on se battra comme des lions unis même fragiles, nous volerons à fond, finis d'être docile, nous le tournons aux existants parce fuites, les méprisé, Même sur papier glacé Pour que j'existe, même pour les féministes Hop là, les blagues lasse, Toujours à la même place Pourtant j'existe, avec ou sans pénis Fini Kelly barbie Tu me prends comme je suis Ouais, nous sommes des milliers Nous sommes des millions On l'état pas du bétail On se battra comme un millions Unis même fragile, nous le front. Pour nous luttons nous existons La la la la, la, la. Nous, le temps, donc nous existons la la la, la, la, la, la la la Ici existe, sans faciès, c'est Lanceur d'alerte, gauchiste, écologiste qui résiste Ces utopistes, les pas d'urgence sans bien ceux qui désignent les résurgences qui plient. Suivons la piste des coupables avérés Prenons de tâches terrible dans leur retraite dorée. Nous sommes des milliers, nous sommes des millions. On n'est pas du métal, on s'attrape comme des lions. Il est même fragile, nous revenons à front Fini d'être docile, le dont nous letons dans nos existons J'existe, les musiques de service Le seigneur des agneaux Le bouffeur des surfeurs. pour que j'existe dans ce monde productiviste Empoisonné, pillé et un nom du progrès Les vrais se baladent en chemise Contre les cannibales Changeons l'ordre mondial Nous sommes des milliers Nous sommes des millions On n'est pas du bétail On se battra un million. il Unis même fragile. Nous luttons, nous existons Nous luttons, nous existons Nous nous existons Nous sommes des milliers, nous sommes des millions métal, On est pas du bétail, on se battra comme millions nous avons la Fini d'être docile Nous luttons nous existons Et voilà les amis c'était Coucou j'existe Chanson debout numéro 4 Une création collective à quoi à Une quinzaine de mains aujourd'hui Pour une chanson dont j'espère qu'elle vous a plu